Salut à tous, aujourd'hui on poursuit ensemble notre série chez Newlock et je vous emmène bosser ici au sable d'Olonne avec Caroline qui est responsable de cette belle agence. Allez suivez-moi Bonjour Salut Jerry, comment ça va Très bien et toi Eh ben bah nickel Bon, j'ai rendez-vous avec Caroline. Caroline... Euh, elle est dans son bureau Elle n'est pas ou... dans son bureau, euh, essaye, tente ta chance à l'atelier peut-être. Ok, bon bah super, merci. Ouais, allez Et au fait, c'est oui. quoi pour toi un bon manager, une bonne manageuse Un bon manager, euh, ben bah moi Caroline, c'est mon binôme, il euh, faut être à l'écoute. Et puis euh, nous, c'est vraiment la cohésion quoi, le comptoir et ma chef. Bon super mais bon. Allez, merci. à bientôt Bonjour. Ah, salut, Géry, t'es arrivé Bah ouais, tu vas bien Ouais, ça va bien. Bon, je cherche Caroline, elle m'a dit qu'elle était à l'atelier. Ah, tu viens juste de la louper, elle est retournée ah, à son bureau. Ok, bon, bah, j'y vais alors, merci. Ok. Au fait, c'est quoi pour toi un bon manager, une bonne manageuse Bah, un bon manager, je pense que c'est quelqu'un qui a écoute l'écoute de son équipe, euh, qui prend les bonnes décisions quand il le faut et qui, bah, qui tire son équipe vers le haut pour, pour avancer. Bon, ok. Bah, merci Guillaume. Merci, Géry, salut. salut. Bonjour, Géry. Caroline. tu je... vas bien Très bien et toi Oui, très bien. Bon, bah, je te cherche partout. Oui, désolé, je cours un <rire> petit peu partout dans toute l'agence. Bah, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Moi aussi, super contente que tu sois là. Merci, tu es responsable de l'agence, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ça consiste en quoi euh, bah, Tout simplement euh, assurer le bon fonctionnement de l'agence, okay. tant avec les clients qu'avec mes collègues. Et puis bah, le but c'est de... que l'agence progresse et ouais. puis qu'on atteigne notre objectif à la fin de l'année. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job Eh bien euh, le, le quotidien qui n'est jamais le même. Euh, ouais. Voilà, la polyvalence du poste. On fait autant du commerce avec la fidélisation de la clientèle, de la prospection, euh, de la gestion également, à s'assurer d'avoir voilà, le, le bon matériel sur le parc Au pour, bon moment. voilà pour répondre aux besoins des clients. Okay. Et puis également du management pour que les, les collègues soient voilà, épanouis. Et puis, ouais, voilà, Combien ça. de personnes dans ton équipe On est 7 euh, okay. personnes à l'agence. Une équipe jeune, hein, j'ai vu. Dynamique, dynamique, super dynamique, c'est important. Et puis voilà. Ok. je ouais. te donne la petite tasse New oh, J'ai ma tasse New Lock. Voilà, c'est ça. Merci pour le café. Mais de rien, Jérry, c'est avec plaisir. Je le fais tous les matins avec mes clients. Donc, ah euh, bon Oui, bien sûr, le café est offert euh, ah chez Newlock. Ben, ils sont chouchoutés. Ils sont chouchoutés. Et le mercredi matin, il y a même les pains au chocolat et les viennoiserie. Oh ben, fais gaffe, je vais revenir. Tout <rire> temps, hein. <rire> si tu veux, avec plaisir. <rire> bon, et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job Eh bien, Ça fait maintenant 5 ans que je suis chez Newlock. Et comme étude, tu as fait quoi <rire> euh, J'ai effectué un BTS Management des unités commerciales. Okay. Je travaille ensuite dans le domaine bancaire. Rien à voir Rien à voir, effectivement. Et ensuite, dans une coopérative d'achat pendant 6 ans. Je n'avais pas forcément de perspective d'évolution, donc j'ai postulé chez Newlock. là, suis... tu as pu évoluer. Tout à fait, c'est ça. Je suis arrivée en tant que commerciale sédentaire, puis j'ai évolué en tant que commerciale itinérante. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable d'agence. Bravo. Ouais, merci. Moi aussi, c'est à refaire, Caroline Je ne changerai en rien. Le fait d'avoir occupé plusieurs postes chez Newlock m'aide au quotidien dans mon management. Voilà. qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise Qu'est-ce qui me plaît ben, L'entreprise Newlock, déjà le groupe Dubreuil, est euh, une entreprise euh, dynamique jeune, le facteur humain est au centre de l'entreprise. On est vraiment soucieux de, que les salariés s'y plaisent et euh, voilà. Bon et quel est ton meilleur souvenir professionnel Mon meilleur souvenir, ça a été le 21 juin 2016. Très précis. Très précis. Le jour où euh, j'ai pu profiter d'un vol en montgolfière avec les clients ouais. euh, et la montgolfière a décollé du parc donc, du château d'Olonne. Donc avec la vue sur la mer, avec un beau soleil, c'était wow. génial. Et ton pire cauchemar, c'était quoi Mon pire cauchemar, ça a été l'année dernière. On a été sollicité pour l'Ironman, donc super, mais il a fallu euh, mettre en place 60 WC chimiques. Beau défi. Beau défi qu'on a relevé. Et toi, tu cours l'Ironwoman Non, non <rire> je ne cours pas, <rire> mais je. Euh, je suis. Voilà, c'est ça. Toi, pourquoi tu as eu envie de faire ce job Eh bien, c'était l'inconnu pour moi. Ouais. Il n'y a pas d'école euh, qui forme au métier de la location. Tu es une aventurière, ouais. On peut dire ça comme ça. Écoutez, bien sûr. Écouter, c'est la base. Écouter les clients, les collègues, et pour ensuite mieux agir. Direction, l'équipe support est toujours à notre écoute et disponible pour emmener l'agence vers la bonne direction. Crossfit, il faut être doué dans différents domaines. C'est comme au travail, le management, le commerce et la gestion. Équité, bien sûr. On ne n'est pas tous égaux, donc il faut donner la chance à tout le monde. C'est ça, ton management, et Caroline oui, c'est ça, le management. <rire> Antoine, un petit peu plus haut. <rire> Caroline, merci pour ton accueil et la à découverte toi. de ton quotidien ici. Merci, Géry. Jéré... Sous le soleil. Des de l'ode. <rire> si vous aussi, vous souhaitez devenir, comme moi, responsable d'agence, postulez. postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode chez New Lock pour découvrir un nouveau métier et une nouvelle agence. Ciao. Ciao.